On va parler de, de la question du, du progrès. Est-ce que c'est est une notion désuète et Parce qu'en fait, c'est une, une idée assez répandue dans, dans, les, dans, les, dans les milieux académiques, universitaires, que le progrès, ça serait une idée héritée du, du 19e siècle et que quelque part, on ne pourrait pas déceler dans, dans l'évolution humaine euh, un progrès. Donc au mieux, ça serait, on aurait une succession de, de différents systèmes économiques serait différent et au pire bah, ça serait des systèmes qui se qui se valent tous donc nous forcément on considère que c'est une, une vision relativiste de l'histoire que nous non seulement on considère qu'il y a eu un progrès colossal si, si on regarde les premières sociétés humaines jusqu'à jusqu'à nos jours mais en plus on considère que ce, ce progrès il se base non pas sur des indices subjectifs mais sur des bases objectives c'est-à-dire que ce que Marx entendait par euh, des bases objectives, c'est euh, le développement et la croissance des forces, des forces productives. Donc les forces de production, c'est tout ce qui permet de, de créer des richesses et euh, ça s'appuie à la fois sur la technologie euh, principalement, mais aussi sur la science. Donc je pense que c'est un élément euh, super important de la théorie marxiste parce que c'est à partir de cette idée-là que euh, Marx y construit la, sa conception matérialiste de l'histoire il dit que la force motrice de l'histoire, c'est les forces productives. Donc pour lui, il y a un, y a un lien intime entre euh, à la fois les rapports sociaux et les forces productives, ce qui, ce qui implique que le, les forces productives, de nouvelles forces productives, euh, bah, impliquent de nouveaux modes de production, donc modes euh, mode de production esclavagiliste, féodal, capitaliste, et euh, donc ça influe euh, sur les rapports sociaux. Donc je pense que ça, c'est une idée centrale pour comprendre euh, à la fois l'essor de bah, les, les nouvelles sociétés mais aussi leur chute parce que euh, pour prendre l'exemple euh, de la révolution de, de 1789 quelque part comme on explique qu'il y ait une révolution c'est que euh, la base objective de, de, de ce changement c'était euh, que euh, le, le système, euh, l'économie, c'est à dire euh, le développement de, euh, du commerce, le développement de l'industrie ne pouvait plus se développer euh, dans, le, dans le carcan euh, du régime féodal que du coup le, cette, cette révolution a permis de, de briser le régime féodal et de développer les forces productives euh, de, manière, de manière bien plus importante. Donc ça c'est par contre ce qui est valable euh, pour, euh, pour, le, le feudal, pour le système féodal, pour le système esclavagiste, et aussi valable pour, euh, pour le capitalisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, un système n'est plus capable euh, de répondre aux besoins de la population, de produire euh, et de reproduire, de développer euh, les forces productives, alors euh, il est condamné euh, à la chute. Et euh, ce qu'il faut ajouter sur, le, sur la notion euh, du progrès, en tout cas du point de vue des marxistes, c'est qu'on euh, considère que ce n'est pas un progrès linéaire, ce n'est pas un, un, un long fleuve tranquille, mais euh, au contraire qu'il y a des, des flux, des reflux, des oscillations et des ruptures claires dans le développement de l'histoire. Et que euh, ce qui est valable du coup pour, le, pour les autres systèmes, mais aussi valable pour le système capitaliste, est que euh, la preuve... Euh, quelque part vivante de ça, c'est la crise de 2008, c'est que euh, ça marque euh, l'incapacité euh, du système capitaliste à, à produire euh, des richesses, à produire des forces productives euh, telles qu'il euh, le faisait avant. Et en plus ça implique bah, la, la dégradation des conditions de travail, euh, l'austérité et euh, en plus euh, la, la crise écologique sans précédent d'aujourd'hui. Donc pour nous, il y a une nécessité du coup, historique à, à, bah, du coup, à changer ce, ce système à le dépasser, à le briser et pour ça il faut, il faut mettre à la poubelle le système de, de Macron, de, de Bolsonaro et autres.